Dans cette vidéo, on va partir de choses assez simples pour aller faire des choses plus compliquées. Par exemple, sur ce problème, Mathilde est malade, le médecin lui a dit de prendre deux cuillères à soupe de sirop pendant 5 jours. Combien Mathilde va-t-elle devoir prendre de cuillères de sirop Eh bien, on peut dire qu'elle va en prendre deux le premier jour, deux le second, deux le troisième, deux le quatrième, deux le cinquième. Et on peut dire aussi qu'elle va en prendre 5 fois 2 cuillères. C'est-à-dire en tout, elle va prendre 10 cuillères de sirop. Si on regarde ces figures, qu'est-ce qu'elles représentent Des pommes. Et ces 12 pommes, on peut les voir comme 2 paquets de 6 pommes, 2 fois 6 pommes. Ou bien 3 paquets de 4 pommes, 3 fois 4 pommes. Ou bien 4 paquets de chacune. Chacun 3 pommes, 4 fois 3 pommes. Si je veux compter le nombre de voitures ici, alors je peux les compter une par une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je peux aussi faire des groupes de 6, je vais les voir comme ça. Donc 6 ici, 6 encore, puis une troisième fois 6, 6 plus 6 plus 6, ça m'en fait 18. Je peux aussi les compter à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en trouve encore 18, bien sûr. Je fais donc des paquets de 3. 3, et encore 3, et encore 3, et encore 3, et encore 3, et une sixième fois, 3. 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Plus 3 le 3, il y est 6 fois. Et ça me donne aussi 18. Ça, c'est quand je le mets en addition, 6 plus 6 plus 6. Et en fait, ça, je peux l'écrire comme une multiplication. 3 fois 6 voitures. Si je le prends en horizontal, j'ai 6 fois 3 voitures. Une première chose que je revois, c'est que 3 fois 6, ça me donne le même résultat que 6 fois 3. Donc Quand je dois calculer cette multiplication, je peux la calculer dans l'ordre 3 fois 6 ou dans l'ordre 6 fois 3. Quand je veux trouver le nombre de voitures, je peux les compter une par une. Ou bien je peux faire l'addition 6 plus 6 plus 6. Ou bien cette addition 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ou bien cette multiplication, ou bien cette autre multiplication 6 fois 3 à moi de trouver, celle que je préfère. Celle que je préfère et puis celle qui va être la plus rapide à effectuer. Par exemple, quand je prends celle-là, peut-être elle me rassure parce que c'est des petits nombres, mais ça va me prendre un petit peu plus de temps que si je prends l'une ou l'autre des multiplications et qu'en plus je connais mes tables. Je vais me retrouver vers un, en face d'un problème très similaire quand on me demande l'aire de ce rectangle qui fait 3 cm sur 6 cm. Donc ce carré, il fait 1 cm. Et si je veux compter, trouver l'aire de ce rectangle, soit je compte les carreaux un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou bien dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou encore, je peux faire 3 fois 6 carreaux, 3 fois ces colonnes, ou encore 6 fois 3 carreaux, 6 fois ces 3 carreaux. Dans tous les cas, je vais trouver que ça me fait 18 cm. Là aussi, donc je peux compter un par un. Carreaux, ou bien faire cette multiplication, ou bien cette deuxième. Dans tous les cas, je trouve 18 cm à la fin. Pour trouver l'air de ce rectangle, je peux compter le nombre de, de cm un par un et trouver 18. Je peux faire une addition 6 plus 6 plus 6, ou bien dans l'autre sens 3 plus, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Je peux faire une multiplication. Le souci c'est qu'il faudra aussi que je sache calculer l'air de ce rectangle-là qui fait non pas 3 cm de large mais 3,2, non pas 6,9 de long, euh, non pas 6 cm de long mais 6,9. Et là il faudra aussi que je sache calculer son aire. Et bien c'est là que je vais euh, réfléchir et voir que si dans ce rectangle là pour calculer l'air, il faut que je fasse 3 cm x 6 cm, dans le cas où ce sont des nombres décimaux, ça va marcher pareil. Et au lieu de faire 3 fois 6, je ferai 3,2 cm multiplié par 6,9 cm. Là, je ne peux pas trouver combien directement ça va faire. Il faut que je pose l'opération. 3,2 fois 6,9 et je prends le temps de faire mon opération là, qui va être à étage. Je pourrais aussi faire dans l'autre sens, c'est-à-dire faire 6,9 cm fois 3,2 cm. Mais en tout cas, ici, là, je ne vais plus pouvoir compter mes centimètres carrés un par un parce qu'ils ne seront pas piles. C'est là que je vais être donc obligée, dans ce cas-là, d'utiliser la formule de l'air qui me dit largeur fois longueur. On cherchait ici à calculer l'air du rectangle. Je vais aussi pouvoir calculer des volumes. Par exemple, le volume de ce pavé droit. De nouveau, je peux compter combien il y a de cubes, puisque un cube ça fait 1 cm cube. J'en ai 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. J'ai combien de fois ce 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 fois ce 3 cm3. Je pourrais aussi le calculer en disant que j'ai 7 cm3. Plus 7 cm3, plus 7 cm3. J'ai 3 fois 7 cm3. Dans les deux cas, je trouve que ça me donne 21 cm3. Si je dois calculer l'aire de ce pavé droit, ben je constate que en haut. J'ai le, le même nombre de centimètres cubes qu'ici, qu'au-dessus. J'ai donc 7 fois 3 cm cubes. Et cette plaque-là, je l'ai deux fois. Donc ça va me faire deux fois 7 fois 3 cm cubes. Je peux évidemment reprendre la formule que j'avais utilisée, c'est au-dessus, c'est-à-dire 3 fois 7 cm. Et de nouveau, je vais devoir le prendre 2 fois. Je pourrais encore éventuellement le calculer d'une autre manière en disant que si j'ai 2 cm plus 2 cm plus 2 cm, j'ai donc 3 fois 2 cm. Et ça, je l'ai combien de fois en tout Cette plaque-là, je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Je l'ai donc, le volume total, ça va être sept fois, trois fois deux cm cubes. Autrement dit, le volume de ce pavé droit, je peux faire deux fois sept fois trois cm cubes ou bien 2 x 3 x 7 cm3 ou bien 7 x 3 x 2 cm3 ici c'est le même pavé droit sauf qu'il a 3 étages Eh bien du coup ça va me faire 3 fois 7 x 3 cm3 ou bien si je l'ai calculé avec chaque face qui fait 3 x 7 cm3 fois 3 x 7 cm3 ou bien si je comptabilise ici, j'ai 3 x 3 cm3, le tout 7 fois, de nouveau 3 x 7 x 3, ou bien 3 x 3 x 7, ou bien 7 x 3 x 3, je rajoute un étage de plus, les plaques elles font toujours 21 cm3, 7 x 3, cette fois-ci j'ai 4 étages, 4 fois 7 x 3 cm ou bien 4 fois 3 x 7 cm ou bien 7 fois 3 fois 4 cm c'est la dernière étape rappelez-vous tout à l'heure quand on devait calculer L'air d'un rectangle qui faisait 3 cm sur 6 cm, on faisait 3 x 6. On en a déduit que si mon rectangle fait 3,2 cm sur 6,9 cm, pour calculer son air, il faut faire 3,2 cm x 6,9 cm. Et on ne peut plus compter les carreaux un par un. Et ben de la même manière, quand je vais avoir un pavé droit qui ne fera plus 3 sur 7 sur 4, dans ces cas-là, on multiplie les trois valeurs, 4 x 7 x 3, dans un ordre ou dans un autre, suivant comment on voit. Et eh ben si c'est dans le nombre décimaux, je dois faire exactement la même chose. La largeur fois la profondeur fois la hauteur. Donc ici, 3,9 cm x 7,2 cm x 4,8 cm. Et je, je peux multiplier ces trois longueurs, ces trois mesures dans un sens ou dans l'autre, comme ça m'arrange.